Piccolimimou Dan Brouillard C'est la première neige de l'hiver, c'est Meukiliok. Quel jour sommes-nous Il regarde le calendrier et sursaute. Oh, demain c'est l'anniversaire de Piccolimimou et je ne lui ai même pas envoyé de carte Piccoli Mimou habite une cabane au milieu de la grande forêt. « Je vais lui rendre visite », décide Kiliok. « Si je pars tôt, j'arriverai en fin d'après-midi. Je marcherai sur le lac gelé, ce sera plus court. Après, ça se complique. Il ne faut pas que je me perde dans la forêt. La nuit tombe vite. Je devrais peut-être demander à Véronica de m'accompagner. Mais je dois m'occuper du gâteau et trouver un cadeau pour Piqueli Mimou. Et il neige toujours. Je me débrouillerai seule.